Rebonjour à Marou Cazeneuve. Ben oui, Marie. Aujourd'hui, euh, on savait déjà, euh, parce que oui, pardon, aujourd'hui on va parler d'humour, parce qu'on savait que Dieu est amour, et on découvre aujourd'hui que Dieu est humour, et ça, ça fait plaisir. Oui. Euh, bon, pas pour tout le monde euh, quand même, hein, il suffit de regarder des commentaires à YouTube pour vite s'en rendre compte. Euh, et c'est vrai que c'est pas évident euh, de faire rire en annonçant la bonne nouvelle. Du coup, je ne vous raconte pas la galère pour ceux qui annoncent euh, la mauvaise nouvelle. Bon, je ne les connais pas perso, mais ça ne va vraiment pas être marrant tous les jours. C'est vrai que les petits rigolos de l'évangile, on les cherche encore. Hein. Ils sont où les, les apôtres hilarants bon, Saint Pierre, il est marrant, mais c'est souvent malgré lui. Ah ouais Ben bah, Oui, euh, quand euh, il tombe dans l'eau, par exemple, euh, juste après avoir lui-même demandé à Jésus de marcher en dehors de la barque, c'est quand même un peu digne de vidéogag, non <rire> euh, Et puis on sent, on sent bien quand même que ce n'est pas sa volonté euh, au départ de faire rire, même si c'est hilarant. Alors, euh, je, sais, euh, je sais ce que vous allez me dire. Hein. Vous allez euh, me parler de Saint-Philippe Nery, l'éternel joker humour euh, quand on parle le de fois. Hein, mais euh, ces blagues, ben, elles datent quand même du 16e siècle. Hein. Alors j'ai cherché Saint-Philippe Néri, j'ai trouvé. L'humour se faisait chez lui de manière créative et bizarre. Il n'était pas inhabituel de le voir avec la barbe taillée à moitié. Ah ouais la barbe taillée à moitié. Hein. Donc ça c'est marrant, ça c'est les blagues du 16e siècle quoi. Ah, clairement. Ah, je pense que si je me pointe avec un matin, si je me un matin avec euh, la moitié du visage rasé et puis l'autre non, vous allez m'envoyer rigoler directement. Allez-y. Mais bon, je garde espoir, Marie. Je garde espoir parce que Gad Elmaleh est en train de se convertir au catholicisme. On a vu ça, oui. Et ce n'est pas une blague, apparemment. En tout cas, on l'a vu, ça, euh, on a vu euh, cet été à paris le -Monial, Et puis là, il sort un film, Reste un peu, où il parle de cette conversion qui l'amène au baptême. Et c'est vrai que Gad Elmaleh, c'est quand même pas n'importe qui, euh, niveau humour. Hein. Donc j'espère qu'avec lui dans nos rangs, on va, on va rigoler plus qu'avant. Mais je suis quand même un petit peu partagé euh, par cette euh, bonne nouvelle. Euh, parce que bah, vous vous en souvenez, il y a quelques années, Gad Elmaleh, il avait été accusé de plagiat par le site internet Comic euh, qui faisait des parallèles entre ses blagues sur scène et ouais. des humoristes américains les qui faisaient ressorts, euh, les mêmes blagues que lui, mais avant. Et là, je, je viens de voir que le site euh, Copy Théologique vient de sortir un article <rire> où ils disent que Gad Elmané n'est pas le premier juif à s'être converti au catholicisme et que sa conversion, ça pourrait bien être un plagiat de Monseigneur Lustiger. Ah oui, rien que ça. Ouais. Bon, en <rire> tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, euh, avec des humoristes qui croient en Jésus-Christ, euh, ben, on espère qu'on va bien se marrer et on espère surtout que ça sera une belle occasion de nous transmettre la bonne nouvelle en riant. Merci beaucoup, Amaru, et euh, on espère que le site euh, Copie euh, Théologique euh, Il va, y va, va ouvrir peut-être un jour. On va <rire> ouvrir déjà et puis peut-être que Gadel Malay va surtout vous copier, Amaru. Ah, Attention, ça sera hein. un honneur. Voilà.